Bonjour Mathias. Bonjour. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais entraîneur euh, en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu peux me dire en, en ouais. deux mots ce que tu as fait depuis Parce qu'il y a de l'eau qui a coulé sous l'éponge, j'ai l'impression. J'ai arrêté d'entraîner en Calédonie euh, en 2016, donc euh, à la fin de l'Olympiade de Rio. Et puis après, je suis arrivé à l'INSEP. Euh, euh, voilà. Donc euh, finalement, pas grand-chose, mais, euh, mais dans, au quotidien, beaucoup de choses. J'imagine. Et donc, tu pars aux Jeux Olympiques euh, oui, donc en fait, de, du 11 au 21, on est en stage avec l'ensemble de l'équipe olympique. Et après, le 21, on reprend un avion pour rejoindre Tokyo, le village. Et là, on sera avec l'ensemble, vraiment le grand ensemble de l'équipe de France olympique, toutes disciplines confondues. C'était une surprise pour toi d'être sélectionné Oui et non… Euh... En fait, c'était une possibilité qui, euh, qui était forcément euh, dans les tuyaux, mais il fallait vraiment sortir euh, des gros résultats avec les nageurs qu'on entraîne. Et puis, euh, bah, c'est un peu ce qui s'est passé. Euh, voilà. Et puis, euh, après, ils ont procédé à un classement euh, des entraîneurs. Donc, la fédération a procédé à un classement des entraîneurs. Et euh, bah, j'étais septième par rapport au, au nombre de nageurs et surtout au niveau de performance euh, du, du meilleur nageur, on pourrait dire, euh, du potentiel de médaille. Et j'étais septième pour six accréditations. Et après, il y a Fabrice de Nice qui n'a pas souhaité y aller. Donc, j'ai bénéficié quand même d'un un petit plus, on va dire, dans, dans, dans cette décision. Quoi. Tu vas t'occuper euh, de tes propres nageurs dont tu t'occupes à l'INSEP ou alors tu es entraîneur pour tous les nageurs Comment ça se passe bah, euh, Techniquement, on est tous recrutés pour manager et encadrer l'équipe de France. Ça veut dire qu'il n'y a, euh, a plus de bannières club. Euh, voilà, là-bas, ce sera euh, à nous, avec euh, le manager et la direction de la fédération, d'organiser euh, les meilleurs moyens, les, meilleurs, euh, les meilleures organisations pour que l'équipe soit performante. Euh, en règle générale, les nageurs sont dans la continuité quand même de l'entraînement avec leur entraîneur, mais tous n'ont pas leur entraîneur. Euh, donc, euh, forcément, je serai amené à, à encadrer et à manager des, des, des entraîneurs qui évoluent pas avec moi euh, quotidiennement. Comme, peut, comme un collègue peut être amené à, à entraîner ou à manager euh, des nageurs qui, que j'entraîne quotidiennement, ça va dépendre parce que, après, la compétition, elle tourne en fait, elle ne s'arrête pas. Euh, un nageur, il ne fait pas une course et puis après, c'est fini. Il y a tout mmh. ce processus d'échauffement. De, de, de, de, euh, il y a une arrivée à la piscine qui est bien chronométrée il y a un réveil qui est chronométré euh, avec plein de principes de, de, de réveil, luminothérapie, euh, activation. Euh, avec le préparateur physique, et tout ça, c'est rythmé individuellement pour chaque athlète. Donc, on essaye de fonctionner au maximum en groupe, mais généralement, c'est des groupes de 1-2. Voilà, derrière, il y a l'échauffement, la course, et puis derrière, il y a le passage aux médias, la récupération tout de suite, le massage kiné, l'évaluation vidéo. Donc, nous, on accompagne les athlètes sur, on va dire, à peu près un créneau de peut-être de, de, peut de 3-4 heures. Donc à un moment donné, si j'ai un athlète qui est engagé dans, dans un échauffement et que moi je suis engagé dans un process compétitif avec un autre, peut-être qu'il s'échauffera avec un autre, enfin voilà. Le tout c'est d'être disponible pour cette équipe de France. Bon, voilà. Mais est-ce que, euh, euh, est que tu es spécialisé, c'est-à-dire que tu t'occupes plus des, euh, des nageurs de, de, de, de sprint ou alors des nageurs de clissants, euh, des nageurs, des nageuses Mmh. Euh, est-ce que euh, euh, quand on est entraîneur on est, on est spécialisé <coughs> bah, euh, oui et non alors euh, oui parce que forcément il y a des affinités moi j'ai un groupe euh, de garçons qui fait, le 200, qui, fait, qui fait du 200 mètres nage libre euh, j'ai deux, euh, deux garçons qui sont qualifiés dans le relais et euh, j'en ai un troisième qui, euh, qui était qualifié au championnat d'Europe et qui n'est pas passé là au jeu donc j'ai trois garçons de haut niveau en 200 mètres nage libre donc je vais forcément avoir euh, une place importante sur le 4x2 euh, maintenant, euh, non, parce qu'en fait, euh, finalement, sur cette période-là, on n'est plus dans des, dans, dans des méthodes de travail, des méthodes de développement. Euh, on est vraiment sur euh, créer un environnement favorable à se préparer à, à la performance, à se préparer à la victoire. Donc, euh, finalement, c'est des routines, ce qu'on appelle l'affûtage, c'est des routines qui sont à peu près euh, les mêmes pour, pour tout le monde. Et puis, les nageurs qu'on entraîne, de toute façon, euh, on est en lien direct avec les entraîneurs. Euh, si nous, on n'a pas le temps, le manager est là pour ça. On a déjà fait des débriefs avec... Euh, à l'issue des championnats de France, on a fait une journée de débrief avec tous les entraîneurs qui avaient des qualifiés pour les jeux euh, sur un petit peu leur méthode de travail, leur volume de travail, etc. On a pris un maximum d'infos. Euh, voilà, maintenant, après, les athlètes sont aussi euh, des athlètes de haut niveau, ils se connaissent, donc euh, on, on a suffisamment d'infos pour être bon. Et puis là-bas, on a aussi un panel d'entraîneurs euh, euh, qui n'est pas euh, est pas n'importe qui. Et on part, il euh, y a Philippe Lucas qui a quand même démontré qu'il était capable d'avoir des, des gros résultats du sando à l'eau libre. Euh, voilà, il y, y a Michel Chrétien. Euh, euh, et puis derrière, il y a Julien Jacquet, qui sont quand même trois entraîneurs nationaux qui ont déjà fait les Jeux, qui ont une expérience. Euh, et puis derrière, on est trois jeunes entraîneurs pour nos premiers Jeux, donc moi, l'entraîneur de Toulouse et puis l'entraîneur Damien. Euh, donc, il mmh. euh, bon, y a quand même ce qu'il faut pour, pour être performant. La relève. Bah ouais, à un moment donné, euh, à un moment donné <rire> les, choses, les choses changent, hein, c'est cyclique. Euh, voilà. Il faut bien, ouais, bien qu'à un moment donné, les jeunes pointent le bout de leur nez. C'est aussi euh, l'image de cette équipe de France Olympique. Je crois qu'il y en a euh, 15, 15 pour qui c'est leur première sélection. Et il restera quelques jours pour visiter le Japon, quand même euh, bah Non, pas du tout. En fait, on est, en, on est vraiment en isolement strict. Euh, on a tout un process pour arriver là-bas qui est assez drastique. Euh, on, est en, on est en bulle euh, contrôlée, on va dire, euh, euh, là, de, depuis 14 jours, enfin, les 14 jours avant de partir. C'est-à-dire avec des tests PCR réguliers. Là, on les a intensifiés, euh, puisque là, ça fait trois jours qu'on en fait un tous les jours. Euh, des tests de la famille proche. Et euh, voilà, donc là-bas, on va arriver. On va faire un test PCR sur place et être isolé jusqu'au résultat. Et on va être isolé par équipe. C'est-à-dire qu'on va sur notre lieu de stage et euh, on s'isole. On mange sur des tables avec des plexis. Toujours les mêmes personnes, toujours au même endroit. Interdiction de quitter le centre. Euh, un bus qui nous amène du centre à la piscine. Et voilà, seule sortie donc, on fonctionne euh, en isolement par groupe. Euh, après, ce qui est, ce, voilà, le, le seul danger, c'est dès qu'il y a un cas positif, c'est tout le monde qui part en, en quinzaine. Donc, le Japon, on prend ouais. des mesures euh, très, très strictes. Donc, euh, là, euh, j'espère que tout le monde a été bien vigilant parce que euh, là, c'est vraiment, on engage toute l'équipe. Puis en, en natation, on est pas mal. Je crois qu'on est 30, 34 ou 35 à partir. J'imagine que tu es super heureux. <rire> ouais, ouais, je suis. Il y a un content. homme heureux ici, c'est toi, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je suis content. Bah, je suis aussi content que, euh, que, que quelque part il euh, y a un licencié de la JAD qui part. Parce que euh, c'est vrai que je suis arrivé à la JAD euh, en 2009. Oui, ouais, je, suis, je suis arrivé en 2009 et puis euh, bah, depuis, je n'ai pas quitté la JAD. Euh... Et puis, euh, voilà, je m'entends très bien avec Romain. J'ai un très bon soutien du club parce que euh, pour moi, c'était vraiment un club qui bossait dans le bon sens. Euh, J'ai un très bon souvenir du soutien euh, des élus, des dirigeants du club. Euh, voilà, ça me tient à cœur de rester euh, licencié à Drancy. Et puis euh, après, euh, voilà, je suis. Alors, je ne suis pas souvent là, comme je dis à Romain, mais euh, dès qu'il a besoin d'un coup de main au sein de la FFN ou quoi, bah, je sais qu il sait qu'il peut m'appeler. À Drancy, ce qui a été euh, important, euh, ça a été d'y de, de, bah, croire tout simplement. C'est vrai que quand je suis arrivé, c'était un petit peu plus compliqué. Il y avait trois clubs. En fait, ça a été de se dire que les enfants de Drancy ne valaient pas moins que les autres. Et je pense que ça a été ce discours-là. Moi, j'ai pris chaque jeune de Drancy en lui disant « si tel est ton projet, on fera tout pour y arriver ». Et ça rejoint ce que je disais. C'est quand même un des clubs, puisque maintenant j'ai une vision nationale. C'est un des clubs où l'encadrement et l'accompagnement des dirigeants il est vraiment, euh, vraiment à la hauteur de, de, de, de ce qu'on peut attendre d'une association sportive. Euh, moi, je suis, je suis vraiment impressionné par le travail des dirigeants et des entraîneurs euh, sur ce club par rapport à tout ce que je vois en France. Donc, après, l'idée, ça, ça a été ça. Ça a été de dire qu'un un gamin de Brancy, il ne valait pas moins que les autres. Et euh, voilà, il avait l'opportunité il avait de s'exprimer sur des championnats de France, l'opportunité d'aller se confronter. Euh, moi, j'y ai cru. Il y a des gamins qui m'ont suivi. Euh, l'ensemble de l'équipe qui m'a suivi euh, et après bah, ça s'est fait, je crois que c'est finalement euh, les, les premières fois où on était sur des championnats euh, de France élite euh, pour euh, Drancy et on était sur les, les championnats de France de catégorie d'âge et puis maintenant c'est vrai que quand je, suis sur, quand je regarde sur internet les résultats des jeunes, j'ai toujours une petite pensée, je suis les jeunes de Drancy euh, sur les compétitions, quoi, avec plaisir.